Bonjour mes chers étudiants Je vous présente l'exercice GIT ruraux. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez naviguer au site et vous allez trouver une région de France qui vous plaît soit une province soit une région touristique et vous allez cliquer sur votre choix Si vous ne reconnaissez pas les différentes provinces, vous pouvez toujours choisir un lieu touristique, une région touristique. Une fois que vous avez choisi votre région, vous devez décider si vous préférez un gîte, une chambre d'hôte, un city break. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous trouverez les renseignements sur le site. Alors, vous précisez la capacité, vous précisez votre préférence et vous cherchez, vous lancez votre recherche. Une fois que vous aurez trouvé quelque chose que vous aimez, indiquez les différents avantages, l'adresse, donnez les renseignements et puis préparez un paragraphe où vous décrivez votre logement de choix basant sur les renseignements donnés sur la site et puis vous allez tout simplement expliquer pourquoi vous avez choisi cette maison ça vous intéresse allons-y de nouveau sur le site qu'est-ce qu'on peut faire on peut tout d'abord choisir notre région moi j'aime beaucoup le Languedoc alors, voilà. On va naviguer au Languedoc. Qu'est-ce que je préfère? Je préfère les expériences intéressantes et les choses un peu out of the ordinary. Eh bien, je clique sur Insolite. Et qu'est-ce qu'il y a ici de particulièrement intéressant? la possibilité de passer les vacances dans un moulin à vent. Je crois que je préfère le moulin à vent aux différentes moulottes. Alors, allons voir ce que ça nous donne. Eh bien, voici notre choix. Voici tout d'abord les photos. Regardons ce moulin, à vent. joliment meublé, intéressant, n'est-ce pas Simple, mais agréable, très confortable, avec un très beau paysage et des montagnes. Et voici le diagramme qui vous montre ce qu'il y a à l'intérieur aimez ça cliquez sur la description, regardez la description, observez les avantages et puis écrivez s'il vous plaît une bonne description et indiquez pourquoi vous l'avez choisi. Alors voilà si ça vous intéresse naviguez à la localisation et enfin Choisissez votre séjour et notez les prix. Alors, 350 euros pour une semaine, ça c'est tout à fait raisonnable. Vous ne trouvez pas? Eh bien, bon séjour et au revoir!